vais vous parler de la, repentance, de la repentance. pour les définir, je vais prendre les trois phrases, c'est en grec, la première, c'est la métanoïa, qui veut tout simplement dire le changement des directions de vie, la deuxième phase, c'est la métanoï, c'est le changement des pensées, la troisième et dernière, c'est la métano qui veut tout simplement dire le changement des cœurs. Vous savez, une personne repentie, la repentance implique un changement total de mentalité, d'intention. Vous savez la tristesse qu'une personne peut ressentir après avoir offensé Dieu, cette douleur. Et toute repentance passe par les cinq étapes. La première, c'est la conviction de ses péchés. La deuxième, c'est la confession. La troisième, c'est l'abandon de ses péchés. Ces péchés-là pour lesquels on a demandé pardon à Dieu. La quatrième, c'est la soumission complète à Dieu. Et ainsi, la cinquième étape, c'est la persévérance. Persévère à Dieu. Vous savez quand on se repentit, ce péché-là pour lequel pour laquelle, pardon, on s'est repenti est toujours tout autour de nous. Ce n'est pas loin. Ce péché-là attend juste une faille pour qu'il puisse se remanifester à nouveau. C'est pour cela qu'on doit persévérer à Dieu on doit, on doit être près de Dieu On doit continuer à persévérer J'aimerais qu'on puisse lire Dans le livre de Proverbe 28-13 La nous C'est lui qui cache ses transgressions Ne prospère, ne prospère point Mais celui qui les avoue Et les délaisse Obtient oh, miséricorde Le Seigneur nous le dit le Seigneur nous demande de nous repentir, il nous le dit très bien que si on se repentit, si on avoue nos péchés, on obtiendra sa miséricorde, on obtiendra son pardon. Toi, qu'est-ce qui t'empêche de te repentir Quelle est cette chose-là qui t'empêche de revenir vers Dieu Quel est ce péché-là que tu as pu faire qui t'empêche de, de, de retourner à ton premier amour quelle est cette chose Plus fort que l'amour de notre Dieu, celui qui nous a aimés, celui qui a donné sa vie pour les nôtres. Je ne sais pas, ça fait peut-être des jours, des semaines, des mois et des années que tu t'es éloigné, que tu t'es égaré de Dieu. Je ne sais pas, tu te dis peut-être, si je reviens vers ce Dieu-là, est-ce qu'il va encore m'accueillir est-ce qu'il va encore vouloir de moi Après tout ce que j'ai fait, après toutes ces choses, après toutes ces années dehors, après toutes ces semaines, loin de lui, je viens te dire qu'il a encore besoin de toi, il veut de toi, parce qu'il me le dit lui-même dans la Bible, qu'il est venu pour les pécheurs, il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour toi et moi, il est venu pour les pécheurs. n'en doute pas une seconde, reprends-toi. Je t'en supplie, tu as encore le temps. Il est encore possible. Il n'est pas revenu sur terre. Donc tu as encore le temps. Repends-toi. Que le Seigneur le bénisse.